liste également qui était justement solidaire de baba merci à vous bon oui la société est côté moi même en réalité nous besoin comprendre l'homme parle c'est pas contre que je avec personne moune j'aimerais me dire son petit coup de main à bai sous bas ça à... L'homme te dieu, pour le boucaner, débarquer dans un mouvement peuplant, quelqu'un a attiré société a pour me dire que pas poté bourré. Au contraire, ça capable, vous on doit de l'eau sale ce mouvement. Bon, ou qu'on est, généralement des moun qui pas toujours rejoignent nous dans quelque bagarre nous dit. Alors ce que en pile fois, nan... pendant la fanalyse, donc c'est des informations que n'a fait. Eh bien, ça va le confirmé hier, parce que nous avons parlé une porte que on a La vous me dit que la police est en situation compliquée. Nous même exigé la démission de France LB parce que Négo dans une situation qui est plus que difficile et l'IPAP a sorti tête Parce que pouvoir en place, là, et c'est même réalité ça, t'as fait ce jour, Moïse, qui a mis pas de d'accord acceptez là lorsque c'est vrai. Parce que la création du G9, était Profitable à pouvoir en place là. Et remarquez tout dernier moment, yo, pas grand manifestation populaire qui te capable de sortir dans le ghetto. Yo. Parce que ghetto, ça a été contrôlé par des chefs de gang, côté c'est eux-mêmes qui t'a fait la loi. En particulier, ce monsieur, n'a gardé regardé sous l'écran là, qui c'est Boucanet. Eh ben, Mouvement révolution ta moins vindine après-midi, pas de révolution encore! Et pour le boucaner pas chef! Mm. Et m'a explique pour. Il mm. y a fait révolution pour des système. Même tu- toujours questionner. Comment on capable de parler de déraciner le système? Et puis qui est-ce n'a pas qui est dans même classe avec nous? Ça m'a pas compris. Nègodi yop attaque oligak. Alors que qui kote alpete bal se C'est le. Se cité soleil. On dividal moun perdu la vie. Parmi yo, Christela Delva, 17 ans. Deux jeunes journalistes perdu la vie. Jusqu'à présent, bagayen qui dit. Même kadavio m'a pas Alors jeune. Alors que nègodi a combat oligak. Quand moi même pas j'en veux accepter rentrer dans un circuit zombie, nous dis peuple la vérité, mais qui ça va galer Dès fait diversion, distraction, mais c'est chaque fois que vous rasez, et vous rasez dans un bon moment, c'est peuple moment prend la rue. prenne. fait semblant, vous mettez au bon côté peuple là. Alors ce n'est pa pas vrai. Parce que j'ai neuf kounia, qui ça vous fait ils viennent constituer une véritable force de chantage. Au lieu de gonfler les vins, pour faire pression sur l'autorité qui a dirigé, pour faire développement dans communauté, dans zone, dans quartier côté à vivent, et ça ne fait même pas qu'à comprendre. Parfois, on ne peut pas réfléchir. une série de journalistes. Comment ils comment. Comment yon si ta analise yo? Ma gade des confrères qui passe vidéo pour le bouquin à te soleil, pour la montrer dans qui état ta vive et etc. L'état pa fanyen Mais c'est les jovenel fin moui, oui. Ha <laughs> ha! Tout le mission brasse sou jovenel. Là, oui, a te, en bas la montre à l'état ça, oui. Et, il ne va pas jamais utiliser pour pouvoir pour le faire pression sur Jovenel Moïse et son équipe. Pour te faire zone, nan, non? Comme si réparer zone non etc., au moins faciliter nettoyage fait dans le canal. Il ne pas faire ça, non? Alors ce que te as tant de pouvoir en place là, oui, il ne pas et pour voyez les confrères qui ne comprennent pas jouer, monsieur, hein, jouer maliste, qui ne hein, sont pas pour révolutionnaire révolutionnaires, mais qui fait travail. Menti. Bon, monsieur, de avez pouvoir. pouvoir que l'elle parle autant d'elle. Elle el pas profité au moment ça pour le défendre, pour la caille. C'est Kounia a fait des choses à la moindre. Je me attention. Kounia, au lieu de constituer une véritable force pour faire pression sur le pouvoir. Pour mener des activités sociales dans la zone, il y pito tourner en force qui fait chantage à gouvernement. Qui ça, ça veut dire? Ça veut dire que si gouvernement a besoin de ça, faut qu'il baille ça. S'il veut faire ça, faut qu'il accepte Et négocier ça. Et mais qui s'est arrivé hier soir, le me dans base là. Ha dernière, dernière. Et bah ouais, ouais, depuis hier information sur page Facebook moi, depuis la ah, émission même, l'empral fini me information. Et puis l'em que e gon l'argent tombe dans G9. Et puis me descendre à terre. Me what's going on, ça qui passé. Et puis moi ouais c'est la primature qui débloque un somme l'argent qui ba G9. C'est été qui parlé avec le pays. Songez ça, ne pas jamais parler, ça ne pas. plusieurs coups de fil qui fait. Pour faire contact. Pour la police à le débloquer Vareux. Mission impossible parce que nèg yo coude vareux yo un paquet de conteneur gros conteneur yo collé ensemble par contre comment on fait faire ça j'ai l'impression ces chauffeurs ont fait près biu de pêche ont fait aller au prend cléo et puis ils ont bloqué toute entrée vareux net. c'est matériellement impossible pour la police à tu as décidé de débloquer vraiment impossible Mais il y a des pressions qui a fait sur la police quand même. Et les, les policiers commencent à faire rebelles. Parce que vous ne comprendre. pas. C'est même les nègres qui ont voir qu'ils dit la bandit. Quand ils ont fait un pied au marée, il ont entravé série de petits policiers qui ont mal dormi, mal mangé, mal fonctionné. Comment ça s'est Sou bas Soubassa, pouvoir obligé, de négocier. négocié. Parce que m'te dit, non pas de révolution. M'te dit, non pas de question de révolution. C'est l'argent qui a besoin. Et où est-ce que nous faisons ça? pas de bon. Vous fonctionné au plus offrant. Et c'est ça que m'te expliqué une bataille m'antissant. Bataille boucline. G9 Fasti Gabriel. G9 GPEP. C'est une bataille territoriale. C'est une bataille pour le contrôle territoire. Parce que autant de fois plus de territoire, c'est autant de fois plus important pour des candidats pour la politiques. À cet effet, pouvoir demander négocier. Quand il y a demandé négocier, c'est une. joindre un monde pour négocier son lot. Aïe, aïe, aïe à négocier avec g9 et g9 d'accord pour yon négocier mais besoin négocier se une alchita al chita négocier lot. Moun pour à son lot bagay. pour négocier avec négocier son lot bagaille pouvoir d'accord Pouvoir 10 000. Tendez la société. M'pas pas de gain temps. Je tellement occupé. M'pas pas de gain temps pour me faire un petit calcul. Faire un calcul pour l'arithmétique. La, fait 10 millions de goudes divisé par 5, là, bon, tant de dollars haïtien. Et puis divisez-le par taux du jour, ou combien de dollars bon américain. Tendez bien. Je ça me finit trop dans la mathématique. Tendez. Pouvoir décider, voyer, bah, G9 noter ça, pays 10 a, millions de gouttes, j'en te t'ai dit, il n'a fait émission de bière soir. Et de bière soir, bah, l'information. Dix millions de gouttes. Tendez, oui, 10 millions de gouttes, comptez cash. Et next, pas, y'a pas, va 20 y'a le changer. Tandé, oui, pendant la police, ça te fait là, moins quelques policiers. Mbrel pas là quand il est à l'heure. Je ne Kap pas quand il est à l'heure. Je ne parle pas quand il est à l'heure. Je ne parle pas quand il est à l'heure. Je ne parle oui. quand il est a l'heure. Je ne parle pas quand qui était affecté dans parquet dans un premier temps comment monsieur tomber là oui sous nason comment ou agent USGPN en combattant tomber Nek vite l'homme touye monsieur Tande bien oui non seulement ont tué monsieur Zon, Ediwan nèg yo aller vité l'homme dit nèg yo retourner prendre pren cadavre là nèg yo vinn prend cadavre police tendez oui yo tire policier à l'abri yo aller oui Vite l'homme dit nèg yo retourner prendre prend cadavre Yo vin pral, sans que saute. Son pays difficile. A dit, lè mouè policier, oui. A fait comme si exède zèle. Pour dans nan pouvoir. Kem fait mal, voyou. Yo compte yo 10 millions de goud. Yo voyé ba G9. Kounya tende sambral di beya. Lè jambé Pouvoir, la primature voyé ba G9. Pendant y qui ne peut pas uniforme, il n'y a deux qui ont des regardez, besoin de Même groupe nous créer 30 qui là-dedans. a mauvais un de a un mauvais a besoin de be a et bah fort moi eh, tellement mon a crime bon conseil sous écrit sous Messenger. Moi pas répondre tag moi dans n'importe message la plus facile pour moi ça tag moi Alors tag moi pas tag moi bagaille pasteur Armel dit non tag moi dans un message que n'importe poste me fait tag moi mais puis moi vérifier non automatique. Mais si moi ou tu pas dire moi même tu pas me pas répondre. Mais depuis moi ça dit là important me répondre automatique et me faire ça chaque jour. tenez bien. Eh bien, pouvoir débloquer 10 millions de gouttes niveau et dans G9. yon al réuni entre parce et l'âme dit oui. Si est seul neg pour le résoudre mais c'est G9. C'est une association, c'est une fédération des gangs armés. Attendez oui pays. Ya. Le l'argent arrivé qu'on y a mal cherché qu'on est, qui est-ce qui peut être Et puis, je me joindre c'est un journaliste dans le pays. Bon, journaliste, mais bon journaliste quand même, parce qu'on est qui pote 10 millions de n'entend pas, bon, ça, M. Bafon Jacob, ça, je toujours lagé pied <laughs> mais malgré bon, pa bon tou bon tout ne pas critique parce que son journaliste qui mais bon bon bon bon bon parti parce que bon 10 millions de on a pays pas bon ça pas tout larguer Pierre rien doit critiquer ça parce que journaliste mais pas tout négues qui viennent comme ça le boulepot il va négue la forgeant tout larguer Pierre ou la Mal questionné toujours, me dit, on pas comprendre. dit, pour qui ça Qui rapport que le journaliste a gagné avec G9 Et puis, m'apprenne que que as gagné un ancien ministre de l'Intérieur qui était compte toujours deal avec G9 sous pouvoir Jovenel Moïse. Et à chaque fois que vous a besoin faciliter l'argent arrivé dans le ghetto. Journaliste là comme toujours, aidez-vous, aidez-vous. Mais c'est l'argent de Blozaï, il y a besoin de calmer. Est-ce qu'on voit comment Haïti a fonctionné Et le mal questionné, me dit, mais ça qui passe, il m'apprend, il m'a, pren, ma non, la terme nan mitronek yo Parce que, ça ou pas comprendre, de sa te fèm di yo Si ou besoin de informateur faut fa ta touye tout soldat yop shit avec yo A yop tant d'im Alors pensez lè map ba information comme ça ou nou pral dim ke Oh, c'est ti maleri, kounyon, ou anpeche moun tant de t e t Ou anpeche moun tant d'il Se soldat yop ou touye, touye tout, et pou arjouen informatent, t-e-t-e-t-e-t-e-t-e Wap get Nou fè reunion nou L'argent j'en arrive, poul boukane d'accord pour recevoir Kobla pour débloquer Vareux. Parce que je vais monsieur sous écran. Monsieur, ça c'est l'élte bon. Kounia poul boucaner monsieur non état, ça fait pitié. Monsieur commence à finir de crayon. Monsieur baisser complètement. M'dab din sa depuis quelque temps, monsieur baisser on est qui n'a goumètre, pas dormi, etc. On n'a pas bien pran soin de C'est normal que monsieur a gaspillé vili. Parce que monsieur gon pression dol tout, la force, baïmenti il la faire évolution, qu'on n'est pas capable. Pour le d'accord pour le prendre l'argent. 10 millions de gouttes. Reste n'est pas d'accord 10 millions, hein. tendez pays entre 60 à 70 millions de goods pour débloquer varreux. Il y aurait l'intérieur de du socaï. Okay? Et il y a 10 millions de goudes, il y a pas besoin de comme ça. Et il y 10 millions de goudes là, ça a son c'est crabe. Mais résultat fédération, hein, oui. Eh? Mais résultat fédération, hein, oui. L'État, l'argent taxe, moi. $50 diaspora Appel sous cent, centime sous appel téléphonique. Ti malere malhérez qui va chita dans quoi bon sal là. malere malhérez malhérez qui va prendre taxe sous lit. Dans le marché de Tionville qui tout sale dans le coupé d'un petit dents. Eh bien, l'argent taxe paye après le juin chef gang yo. Ariel Henry, c'est ça que a fait pour l'instant. Parce que M. Baggins a capacité pour le camper tête pour tête avec bandit, il est obligé de négocier avec eux. 10 millions de gouttes tombées dans base là. Pour le boucanin, comme ancien policier, Monsieur paraît apparemment bon plus compréhensif, etc. Parce que dit gaz là là, c'est bloqué, il n'est pas qu'à distribuer dans le pompier. M. d'accord pour le prendre l'argent, il dit négoire M. An, ben, prends Na yo dit non, ils n'ont pas ça. Ils pas dit ça. Ils dit vous pas pas pas pas dit ça. Faut que l'irrite quand même dans la base. Mais vous exigez 60 millions encore mettre sous lit, Ça fait 70 millions de gouttes ah, pour permettre que le gaz sorte l'autre boîte facilité. Et c'est pour le boucané yeah. qui prend l'agence. Alors que Iskamikano fâché, vous dit non, quoi, bladrobiti. Par conséquent, pour le boucané, monsieur pas autorité sous l'irrite encore. Parce que monsieur Livin peut, l'irrite, c'est Negio qui a décidé. Est-ce que l'Ego pral contenté au sol avec 10 millions de gouttes l'an? Est-ce que Ariel Henry pral casser matrice l'État pour jouer 60 millions de goûts de voyeber, Nous allons faire un